Que se passe-t-il Heureusement qu'ils ont inventé ce système de petites flèches sur les camionnettes quand même. C'est. Oh non monsieur rigole ou quoi Putain, tout ça pour ça. Salut tout le monde, j'espère que vous êtes en forme. Euh... Bon, bon, vous savez, la chanson, nouvelle vidéo, on file le boulot. Euh... J'ai encore mal aux côtes, vraiment. Puis j'ai pris un choc au début, au début du trajet, là. J'ai vraiment l'impression d'avoir 120 ans, mais bon. Voilà. Normalement, c'est aujourd'hui que j'en sais plus sur la nouveauté dans le boulot. Et donc, si je peux vous en parler ou pas en fait c'est aujourd'hui que je sais si ça se fait ou pas et donc euh, bah, si ça se fait je vous en parle, si ça se fait pas inutile de gaspiller votre temps je vous dis ça plus tard dans la vidéo en fait sur mon trajet de retour n'est-ce pas ouais ah ouais bien je vais la roue arrière on est sur un bon moi je sais pas les faire et de toute façon il faut pas que j'en fasse avec le SV parce que comme le moteur il y a deux cylindres et qui sont en V comme ça si tu fais une roue arrière, il bah y a un cylindre, il n'y a plus d'huile dedans et donc tu défonces ton moteur. Voilà, c'est donc l'excuse que j'ai que pour ne pas apprendre à faire de, euh, de roue arrière et pour justifier ma fousse même euh, d'essayer d'en faire, tu vois. Ça passe mieux, tu vois. Tu dis pas ouais je me chie dessus de faire un, un wheeling. Tu dis non mais si je me fais j'explose ma bécane, tu comprends. Hein. Voilà. Ça fait moins craignos. Mais ça roule bien hein Pas mon Merci, compagnies, alors... Oh, pop, pop, pop, pop. mais qu'est-ce qu'ils font là Mais ils changent tous en même temps Mais non Mais ça va pas. Je fais son tour, mes amis. Il doit avoir un accident encore. Il y a une camionnette de la... De la dire... direction l'île de france des routes, je truc comme ça. Je sais pas. Non, c'est du pif que je viens de vous faire. Oh mais il fait chaud là en fait, punaise Il fait trois jours qu'on se pèle les fesses parce qu'il y a du vent frais et tout, mais là... Euh, un grand cagnard et tout... Là, ah, c'était un peu goré comme euh, gestion de crise, mais voilà, qui ne tente rien à rien. On est arrivé indemne, on est sorti indemne, donc euh, c'est tout qu ce qui compte euh, à la finale. Expression dégueulasse, hein, mais oh mes côtes, oh la vache, un petit rebond là, je l'ai pas vu, je me suis fait cueillir. Oh, ça fait mal! Mais j'ai rendez-vous chez l'ostéo euh, vendredi. Je vais pas pouvoir y aller. Là. Si j'ai mal aux côtes comme ça, va pas pouvoir poser ses mains sur moi, euh, Pépère. Il faudrait que je décale. J'attends demain, je vais voir. En fait, là, ça, genre, ça me fait. Mon... Avant, ça me faisait un peu mal tout le temps. Et là, maintenant, il y a des longues périodes où ça me fait pas mal. Mais par contre, quand ça me fait mal, ça me défonce. Donc euh, très particulier que je sais pas quoi en penser, je sais pas si ça s'arrange ou si ça bouge pas. Travail, arrête-toi derrière. Mairie de Paris conduisent comme des chèvres. Bon, ça va être un retour calme mais difficile. Parce que finalement il fait pas bien chaud et mes gants sont des gants perforés. Et j'ai une énorme envie de pisser. fait une demi-heure qu'on parle en bas là, devant le bâtiment. J'avais pas envie en partant et là ça devient dur. Et oui, en plus j'ai un peu mal aux côtes. Ouais, ça j'avais oublié. Mmh. ça n'en finit plus de faire des travaux ici hein. punaise incroyable merci vite ici il est gentil oh non c'est horrible j'ai envie de faire pipi là faut pas que j'y pense mais mon corps me force à y penser c'est terrible en fait Hop, oh, on a évité le brise -côte duquel on est victime depuis plusieurs jours ah, il fallait que je vous parle du boulot euh, bah écoutez ce qui devait se faire c'est fait maintenant quant à ma condition personnelle j'ai pas plus d'infos donc euh, il <rire> va falloir patienter encore un peu c'est le pire teasing de l'histoire parce que je vous mets une énorme carotte mais euh, c'est oh, ça va. j'ai même les côtes mais c'est pas de ma faute mais vous allez attendre mais pas très longtemps je vais vite avoir la réponse Pratique, bon bah écoutez, oh en fait, si j'aurais pu vous dire des petits trucs professionnellement, mais bon, ça attendra demain. Ça, je suis pas con, je sidélise l'audience, à hein mon copain. Merci d'être resté jusqu'au bout. Je souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, puis je vous dis à demain pour à la prochaine vidéo. bien là puis c'est la belle étoile Pardon moment pour ta pelouse. elle sera devenue un ruisseau